Salut, c'est Martouf, bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire de la monnaie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les histoires, les expériences et les alternatives qui ont été quelque peu oubliées et qui ont eu lieu pendant le XXe siècle. Donc, Nous allons commencer par la monnaie fondante de Silvio Gessel. Nous allons voir aussi le système qui a été en place pendant une trentaine d'années, le système de Bretton Woods, qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis nous allons parler du crédit social, nous allons parler du crédit mutuel et de la banque Vire, par exemple, qui le pratiquait. Nous allons voir un peu qu'est-ce qu'il était possible de faire, pourquoi ça a disparu et à quel moment. Alors, c'est parti Mais avant, petit rappel, donc... Tous les épisodes précédents racontent l'histoire de ces 5000 dernières années dans les systèmes économiques. Euh, bref, rappel, Donc nous sommes partis du système qui semble être le plus naturel, le don, dans une communauté de confiance. Comme dans une famille, une tribu, à un moment donné la confiance règne, et il suffit de donner, et la confiance est tellement grande qu'on sait qu'on va recevoir en retour. Mais quand la communauté devient trop grande, ça commence à avoir une confiance qui diminue. Et là, il faut utiliser un moyen pour améliorer la mémorisation. Donc on a recours à, par exemple, les tablettes d'argile, comme chez les Sumériens, à l'écriture, la monnaie scripturale. Donc, On écrit des reconnaissances de dette chez les uns et les autres. On écrit les déséquilibres qu'on a dans les contributions de chacun. Et ce système a fonctionné entre moins 3300 jusqu'à vers... Enfin, il fonctionne toujours, mais jusqu'à moins 600, 700. Tout d'un coup, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée, qui a révolutionné le monde. C'est l'invention de la monnaie. La monnaie sonnante et trébuchante. J'en ai une ici. Une pièce de 2 euros qui traîne par là. Donc, ces pièces de monnaie sont apparues pour... Euh résoudre un problème qui était de faire vivre des chefs de gang, des mafias, sur le dos des paysans. Et ceci en achetant les récoltes plutôt qu'en tuant les paysans. C'est beaucoup plus pratique quand on veut vivre sur le dos de quelqu'un, de le laisser en vie plutôt que de le tuer. Et la pièce de monnaie sert à acheter, et c'est un, un intermédiaire de confiance pour les échanges, mais un intermédiaire de confiance qui tient seulement dans ce petit bout de métal, alors que quand on était avec le système des dettes précédents, il fallait que tout le monde soit lié dans une communauté. Et quand on est un soldat qui massacre tout le monde, c'est difficile d'être lié dans une communauté. Donc la pièce de monnaie s'impose pour payer des soldats. Et le seigneur, avec son pouvoir de seigneuriage, crée un marché, parce qu'il va imposer aux paysans, grâce à l'impôt, que ces paysans doivent payer, sinon ils se font trucider. Donc ils doivent payer l'impôt et ils reçoivent des pièces de monnaie en vendant des choses dans un marché. L'économie de marché se développe, elle se développe même tellement bien que le Seigneur n'est plus le seul à avoir du pouvoir, mais les marchands, qui, surtout les marchands d'armes, sont devenus très riches et eux aussi veulent leur part de pouvoir. C'est là qu'on a vu avec la technologie super incroyable du billet de banque, le titre papier qui a permis, avec les banques centrales, de permettre à des marchands de faire des prêts à des rois, des souverains, qui, eux, en échange, leur ont donné le monopole sur la titritisation de cette dette, sur le fait qu'une dette peut devenir un avoir. Ça veut dire qu'on l'a transformé en la découpant en petits billets et en l'utilisant comme un chèque dont on n'aurait pas mis un nom dessus à qui il est destiné, l'ordre et c'est ainsi que ce qu'on fait à chaque fois qu'on échange des billets de banque en fait on échange des reconnaissances de dette de cette banque centrale de cette grosse dette de la banque centrale donc une banque centrale crée de la monnaie en contrepartie d'une dette qu'elle a achetée quelque part elle a quelque chose et elle le titre elle rend liquide des titres qui ne l'étaient pas donc c'est pour ça qu'il y a souvent, comme aux états unis les bons du trésor qui sont émis par le gouvernement et qui sont rendus liquides sous forme de dollars par la Fed, la réserve fédérale, qui est une banque privée. Et voilà, euh, toutes ces banques centrales se sont bien développées sur 300 ans environ. La dernière en date, la plus importante, c'est la banque centrale européenne. Et nous allons continuer cette histoire ensuite avec les banques commerciales. Qui permettent d'émettre des crédits. La banque commerciale est très intéressante parce qu'elle permet à l'économie de marché d'innover et elle permet par exemple dans le système capitaliste à avoir le capital de départ sans avoir besoin de le collectionner pendant des années. Il suffit en fait de faire un crédit auprès de son banquier. Donc il y a un banquier qui te dit « Ok, je mets sur ton compte la somme que tu veux en échange » tu vas travailler, c'est un contrat en deux parties. En échange, tu vas travailler pour rembourser cette dette grâce à la monnaie que je te mets à disposition maintenant, à une maison par exemple. Si tu veux une maison, ben, tu vas faire travailler des gens et ça va revenir pour que je puisse rembourser cette dette et les intérêts qui viennent avec. Donc le système de banque commerciale est aussi très efficace. Alors là, dans ce système, on voit que le banquier a beaucoup de pouvoir parce que c'est lui qui choisit les projets c'est lui qui décide de l'avenir, c'est lui qui va décider ton projet ici de gadget à vendre euh, qui ne sert à rien mais qui a l'air vachement rentable parce qu'il agit sur les bons moyens de manipulation, sur les bons petits joujoux euh, sympathiques, Et ben, il aura un financement. Alors que peut-être que mon projet de permaculture ou dans lequel je suis en totale autonomie, bah ben, tu ne vas pas l'aimer parce que justement je suis en autonomie. Alors voilà, ça c'est le pouvoir du banquier, il faut s'en rendre compte, c'est lui qui décide du futur. Et ensuite, nous arrivons donc dans ce système qui existe ici. Mais les banques, eux, elles sont interagissent, elles n'échangent entre elles que par l'intermédiaire des banques centrales. Les banques centrales n'ont pas non plus fait disparaître les pièces de monnaie qui sont de l'apanage de l'État, mais pas tout à fait quand même un mélange. Et donc, on a toujours des systèmes qui se rajoutent les uns aux autres. Et dans cet épisode, on va voir qu'il y a eu plusieurs conceptions pour ce système différent. Alors, par exemple, je voulais vous parler de la monnaie fondante. C'est un certain Silvio Gazel qui a théorisé dans son bouquin sorti en 1916 sur l'ordre économique naturel, il a théorisé ce qu'on appelle la monnaie fondante. Il voulait créer une monnaie que l'on ne peut pas thésauriser, ça veut dire qu'on ne peut pas la stocker. Parce que dans son ordre naturel, il voyait le système monétaire, comme un système sanguin qui irrigue un corps. Et il est tout à fait vrai qu'à un moment donné, si le sang se met à stagner quelque part, au mieux ça fait un bleu, au pire ça fait un caillot de sang, et le caillot de sang, ça peut te faire une attaque cérébrale, c'est en fait la fin de tout le système. Donc dès le moment où il y a une accumulation de capital quelque part, en fait ça assèche ailleurs, ça bloque et c'est dangereux pour tout l'organisme. Donc Silvio Gesell avait théorisé cette monnaie fondante pour trouver une solution au fait que personne ne thésaurise trop et que cette monnaie serve surtout à fluidifier les échanges. Donc ça c'était très intéressant, il en a fait une théorie et elle a été appliquée dans un exemple connu à Wörgel en 1934 en Autriche. Donc c'est la crise des années 30, plus personne n'a d'argent, la monnaie se fait rare, on a besoin d'une monnaie pour payer des impôts et comme l'économie locale n'a rien euh, ben il ne se passe rien donc c'est là qu'il y a une commune qui a eu la grande idée de créer une monnaie locale parce qu'elle avait ce pouvoir de créer une monnaie locale et dans laquelle euh, cette monnaie fondante a été testée donc c'était des billets dans le genre billets de banque mais avec des cases une case par mois et il fallait acheter un timbre chaque mois pour que le billet soit valable si le billet du mois n'a pas ce timbre, il n'est pas valable. Donc la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe quand j'approche la fin du mois ben, J'achète un truc que je sais que j'aurais de toute façon besoin, j'achète. Et du coup, ça favorise l'économie parce qu'elle tourne plus vite. Et en même temps, ils ont aussi lancé des grands travaux de construction de routes. Donc c'est aussi ce qu'on qu appelle maintenant le keynésianisme. On reviendra sur Keynes euh, tout à l'heure avec euh, le système de Bretton Woods. Donc euh, cette expérience de Wörgel, a très très très bien fonctionné, tellement bien fonctionné qu'en fait les gens étaient assez riches, avec le peu d'argent qu'ils avaient, ils payaient les timbres en monnaie fédérale, à plus large échelle, et avec ça ils arrivaient à payer leurs impôts, ils étaient tranquilles, et ils arrivaient à vivre localement. Ça a tellement bien marché, qu'environ 200 villes dans le pays ont voulu faire pareil, là la banque centrale a pris peur, on s'attaque à son pouvoir, et elle a interdit la création de monnaie locale et c'était fini de cette expérience voilà donc il y a des fois des expériences et on voit que c'est toujours quand même des jeux de pouvoir alors ensuite euh, il y a plusieurs celles qui essayent ce genre de choses donc les systèmes d'échange locaux, les monnaies fondantes euh, quand on crée une nouvelle monnaie ben, c'est déjà difficile de faire venir les gens dessus si en plus elle perd de sa valeur avec le temps c'est quand même compliqué à faire venir des gens et à faire utiliser mais c'est vrai que dans l'histoire, il y a Bernard Lietard, qui est un économiste qui a participé à la création de l'euro dans la partie technique, qui fait plein de conférences maintenant pour dire que l'euro, ben, c'est pas terrible, et que maintenant il est super fan des monnaies locales, et très locales et fondantes. Et il reprend plein d'exemples au fil de l'histoire, où les moments où l'économie fonctionnait le mieux, c'est souvent quand il y avait des monnaies fondantes. Notamment, il parle de l'Égypte antique avec le grain de blé, qui était une forme de monnaie, tous les paysans viennent avec leurs récoltes, ils les mettent au temple. Le temple sert très souvent en fait de grenier. Et là, il reçoit en échange un bon, des jetons, quelque forme que ce soit, qui lui explique que eh ben, il a déposé quelque chose et en cette contrepartie, il peut l'utiliser pour acheter tout ce dont il a besoin. Mais la subtilité, c'est que qu'il veut récupérer ses grains de blé et eh bien, entre-temps, on a une partie qui a pourri, une partie qui a été mangée par les rats. Donc, en fait, sa masse monétaire, entre guillemets, a fondu. Elle a diminué. Donc, c'est une monnaie fondante. Donc, les gens utilisent ça couramment, au jour le jour, pour échanger. Et c'est une économie locale. Quand on mange, ben, ça se fait tous les jours. Donc, voilà, c'est logique d'avoir une monnaie fondante. Ça ne dérange pas. Par contre, c'est vrai que si vous les thésaurisez, par exemple pour un système capitaliste où on a besoin d'accumuler beaucoup pour pouvoir un jour faire un gros investissement, c'est un problème. Mais de même qu'un système de retraite comme il est conçu maintenant, on vit sur le futur, comme par exemple l'écologie, on vit aussi à crédit sur le futur. Et bien là, c'est un problème. Donc il faut voir les choses autrement, il euh, faut faire des redistributions directes. Et puis, euh, ben, le commerce international euh, du temps de l'Égypte antique, ça se passe aussi avec des monnaies métalliques. Et les archéologues n'ont pas tout à fait vu ce double système parce que c'est difficile de voir une monnaie qui fond. Au bout de quelques milliers d'années, elle a vraiment fondu, elle a disparu, il n'en reste plus aucune trace. Alors que les monnaies métalliques sont justement faites pour durer, donc un lingot d'or, il se retrouve des milliers d'années plus tard. Donc euh, ils se sont toujours dit, au début des fouilles archéologiques, les égyptiens utilisaient des monnaies métalliques. Et en fait non, il n'y avait pas que ça. Et il semble qu'au Moyen-Âge aussi, dans l'époque de la construction des cathédrales, il y avait pas mal de financement pour faire ça, justement parce qu'il y avait aussi pas mal de monnaies fondantes Ou des monnaies qui n'étaient pas tellement durables, parce que qu'un souverain arrive, un nouveau souverain, et du coup, il invalide toutes les anciennes pièces de monnaie, et il refait des nouvelles. Donc les gens ne thésaurisaient pas, ils dépensaient dès qu'ils avaient quelque chose, donc c'était beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est la monnaie fondante. Concept intéressant à garder en tête ça peut être utile suivant ce qu'on construit maintenant nous allons passer j'ai évoqué le nom de Keynes John Maynard Keynes qui est un peu le grand économiste du 20e siècle euh, chaque fois qu'on veut faire un plan de relance du keynésianisme, ça veut dire qu'on voilà, va investir, un État investit investi dans des grandes infrastructures, ce qui permet de donner du boulot à plein de gens, de faire distribuer de la monnaie à plein de gens et de relancer l'économie. Donc tout ce qui est plan de relance, c'est toujours ce qu'on appelle du keynésianisme. Et ce monsieur a été un des personnages clés de la refonte du système économique mondial après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Il y a toute une... Personne, plein de gens qui sont réunis à Bretton Woods et on a créé le système de Bretton Woods. Un système qui est garanti par l'or, basé sur l'or, en partie et surtout aussi sur le dollar américain. Ça, c'était des grands combats. Le système de Keynes à la base, il voulait faire du banque or, donc un autre système une sorte de monnaie papier, or, quelque chose comme ça, mais les états unis ont imposé aussi l'utilisation du dollar états-unien comme monnaie de référence mondiale. Donc il y a plusieurs institutions qui ont été créées à ce moment-là, la Banque mondiale, le FMI, et toutes les monnaies, toutes les devises internationales étaient basées en fait sur une référence au dollar et sur le dollar, une correspondance avec l'or. Une once d'or, donc l'équivalent d'une trentaine de grammes, était équivalente à 35 dollars. Et ça, c'était un truc fixe tout le temps. Et puis, euh, à partir de ça, toutes les devises étaient à des parités fixées à un moment donné, en fonction du niveau économique, de la balance commerciale. Et ça, c'est intéressant parce qu'on avait un système qui était très stable et fixe. À un moment donné, euh, le FMI a été créé pour vérifier qu'il n'y ait pas de manipulation et il devait vérifier tous ces taux. Et voilà qu'à un moment donné, ce système fonctionne bien, c'est les 30 glorieuses et tout. Mais en août 1971, voilà que le président Nixon des États-Unis a lancé un pavé dans la mare en annonçant que la convertibilité hors du dollar ne serait plus possible. Donc tout d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, on avait l'or comme monnaie de référence, et tout d'un coup, ils ont dit, nous, on s'en fout, les États-Unis d'Amérique peuvent émettre autant de bons du trésor qu'ils veulent, ils vont être titritisés par la Fed, et on inonde le monde de dollars. Et ça, c'était surtout pour pouvoir payer la guerre du Vietnam. Il y a toujours un lien avec les guerres. Et ça, ça leur a permis ben, de générer plein de dollars, faire tourner la planche à billets, payer la guerre du Vietnam qu'ils ont perdue, et après, eh ben, ça a fait un système de monnaie flottante. Dans les quelques années qui ont suivi, beaucoup de monnaies diverses et variées dans les pays ont abandonné leur référence à l'or aussi, qui se faisait aussi par la référence au dollar. Et les monnaies sont devenues flottantes les unes par rapport aux autres. Donc on est dans un système en fait, c'est très difficile de savoir ce que vaut une monnaie, parce que est-ce que c'est une qui s'est dévaluée ou l'autre qui s'est réévaluée Par rapport à quoi On est dans plein de systèmes de référentiels flottants donc là on verra aussi que la dilution monétaire ne se voit pas forcément parce que les prix restent stables, parce que toutes les monnaies chutent en même temps donc on est à des références diverses et variées on verra plus tard dans une autre vidéo sur les référentiels pour mesurer des valeurs économiques c'est aussi très intéressant et très très mal connu donc voilà ce système de Bretton Woods, eh ben, il est mort et le FMI, euh, ben, il devait regarder qu'il n'y ait pas de manipulation dans les taux de change mais quand on a un système flottant, il ne sert plus à rien, ce FMI. Et il s'est transformé. Il y a une autre mission qui, celle-là, est beaucoup plus pernicieuse. Souvent, c'est le... la banque qui paye en dernier recours quand plus aucune banque veut vous faire du crédit parce que vous êtes tellement endetté déjà. Alors, c'est un système de prédation. À mon avis, ça se voit assez bien sur le long terme. On regarde. Le but est de faire un crédit à un pays avec des intérêts à rembourser et en contrepartie de dire « on vous prête, mais vous devez libéraliser votre économie ». Donc tous les services publics doivent être libéralisés, toutes les ressources, gaz, pétrole, charbon, tous les minéraux, tous les minerais, ils sont libéralisés, ce qui permet en général aux grandes banques internationales de mettre la main dessus, de les racheter, et la population locale en général, quand elle suit les recommandations du FMI, en général, c'est bien pire que si elles font l'opposé et c'est ce qu'avait reconnu le premier ministre argentin, le ministre d'économie argentin, autour de 2002-2003, après avoir été le bon élève du FMI, félicité partout, avoir tout libéralisé, vendu le gaz à des grosses banques, partout. Quand tu n'as plus aucune ressource, c'est difficile de gagner de l'argent. Donc le, le ministre d'économie a dit, on fait le contraire de ce que le FMI nous demande, et là, en quelques mois, ils ont réussi à résoudre leurs problèmes économiques. Bon, après, il y a toujours des soubresauts, parce que le gouvernement change, ils veulent re-suivre, ce que dit le FMI, ils veulent plus suivre, venir. Enfin, voilà, c'est un système de prédation, à mon avis, et on en arrive au bout, parce que maintenant, les Chinois ont compris le principe, et ils ont créé la banque AIB, qui permet de faire une banque d'investissement, vraiment, sans arnaquer les pays à qui on prête. Donc là, le monde est aussi en train de changer, on va voir, c'est depuis l'année dernière, donc c'est tout frais. Euh, voilà, alors ça c'était le système de Bretton Woods, euh, on peut voir maintenant que l'once d'or qui valait 35 dollars entre 1945 et 1971, c'était stable, maintenant elle vaut environ 1200 dollars, donc on peut voir à la dilution monétaire qui a été faite, ça veut dire que par rapport à l'or entre 35 et 1200, ben, il y a un rapport ici de, de dévaluation de, de ce que vaut un dollar, un dollar ne vaut plus rien en fait mais relativement, donc c'est très difficile à évaluer parce qu'on n'a qu pas vraiment le référentiel. Donc voilà, ça c'était le système en vigueur pendant une trentaine d'années, qui apparemment a pas mal fonctionné, vu que c'est la période qu'on a appelé les 30 glorieuses. Ensuite... Euh, on va revenir sur ce que l'on appelle le crédit social. Donc il y a un ingénieur écossais qui s'appelait... Clifford Douglas, qui avait imaginé tout un système, qui a beaucoup été popularisé par Louis Even, un Canadien, qui a créé aussi l'ordre des pèlerins de Saint-Michel, qui se balade avec leur espèce de chapeau blanc, ça fait un peu schtroumpf, et il se balade à travers le monde pour essayer de mettre en place des petits systèmes de crédit social. C'est pas très connu, mais c'est super intéressant, et Louis Even était un visionnaire, il avait déjà décrit dans les années 50, 60, exactement tout ce qui arrive actuellement, exactement tous les problèmes qu'on avait et que personne n'était au courant. Et il y a des petits fascicules avec l'île des naufragés, aussi une très très belle fable qui, existe, qui explique comment en fait, un banquier peut créer de la monnaie. Et l'alternative qui est proposée à ce système, un système de banque commerciale avec de la monnaie créée à partir de rien, on peut dire, ou à partir d'un contrat dans lequel on s'engage à rembourser, et donc en fait, euh, ce qu'il propose ce crédit social, c'est un crédit, donc on reçoit de la monnaie, c'est un peu une sorte de revenu de base inconditionnel, j'en parlerai aussi brièvement. Et ce revenu de base, il est en fait issu de l'augmentation des richesses qui sont créées. Et au lieu de le remettre dans l'économie d'une certaine manière un peu en fonction des gains qui ont été faits, on va créer de la nouvelle monnaie et cette nouvelle monnaie va être distribuée aux gens donc ça peut se faire sous forme d'escompte qui est fait, il y a plusieurs manières de l'implémenter, mais le, le principe qu'il faut se souvenir c'est que, peut-être que c'est plus clair avec l'augmentation du PIB, donc c'est l'augmentation, le PIB sert à mesurer toutes les valeurs, tous les biens et services qui ont été échangés, et l'augmentation du PIB en fait c'est l'augmentation de la monnaie dont on a besoin aussi, selon la théorie qui dit que les biens et services et la monnaie doivent être équivalents, parce que j'ai besoin de la monnaie pour symboliser l'échange de biens et de services. Et ça c'est encore quelque chose, euh, on voit dans la réalité qu'il y a beaucoup plus de monnaie que de biens et services qui s'échangent, parce qu'il y a de la thésaurisation, parce qu'il y a du stockage en bourse qui ne sert à rien, on ne fait que d'augmenter la valeur des titres pour avoir l'impression d'être plus riche, mais tant que ce n'est pas vendu, ben, personne n'est plus riche, mais on a tous l'impression d'être plus riche, alors que si tout le monde se précipitait sur la vente d'un titre, ben, son cours plongerait. Et donc ça c'est plein d'effets, donc là l'idée c'est que l'augmentation du PIB, ça fait chaque année ben, 3% de croissance peut-être, et ce 3% de croissance, ça fait une certaine masse monétaire que l'on peut distribuer à tout le monde. Et ça c'est le crédit social. Ce crédit social selon Louis Even, basé sur les travaux de Clifford Douglas. Donc c'est très intéressant de voir que ce genre de choses existe. Et j'évoquais le revenu de base, donc revenu de base inconditionnel, c'est donner à chacun une somme de monnaie. Et là, il y a plein de gens qui se battent sur différents modèles, donc le revenu de base, c'est juste donner de la monnaie. Comme ici, ben, le, le, le crédit social, c'est un certain montant qui dépend de l'augmentation de la croissance mais on peut aussi voir le revenu de base inconditionnel, le revenu d'existence. Euh, avec l'existence, ça veut dire que c'est un revenu suffisant pour vivre. Donc on ne sait pas vraiment d'où vient le financement, il y a diverses manières redistributives, mais je pense que la création monétaire est aussi quelque chose de très intéressant pour financer ça. Donc il y a eu en Suisse, au mois de juin 2018, une votation sur l'initiative « Monnaie pleine » qui proposait que la banque centrale ne fonctionne plus comme une banque centrale qui distribue, qui, qui, qui crée de la monnaie à partir de titres qu'elle achète et qu'elle rend liquide, mais juste comme on le faisait en allant chercher des pépites d'or dans la rivière Pactol, euh, d'avoir des jetons à distribuer comme ça. Donc l'initiative Monnaie Pleine, dans son texte parmi plein d'autres choses, proposait de distribuer la nouvelle monnaie créée pour correspondre à cette augmentation de, de PIB, euh, de la distribuer directement aux citoyens. Donc on crée un peu ce crédit social de Louis Heaven. Alors, euh, la votation a été à peu près trois quarts de la population, on n'a pas voulu de cette modification, comme toujours, on a un peu peur. Déjà, personne n'a vraiment compris le système monétaire, donc euh, pour comprendre la question, c'était vraiment difficile. On l'a vu que dans les médias, il y avait vraiment tout et n'importe quoi c'est vraiment une votation de spécialistes, mais ça a permis d'avancer vraiment sur le sujet et, et je pense que ça aura des fruits quand même plus tard le Revenu de base inconditionnel est aussi passé en votation en Suisse deux ans auparavant il a fait un résultat à peu près similaire c'est souvent les mêmes personnes qui s'y intéressaient donc là il y a diverses manières de créer tout ça donc on verra, je pense que ça va être une des composantes d'un prochain système une sorte de revenu de base, je ne sais pas exactement sous quelle forme mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans à avoir en tête et puis euh, à propos de crédit social on va continuer maintenant sur un autre sujet sur le crédit mutuel alors le crédit mutuel est très intéressant parce qu'on a parlé de, du banquier qui prédit l'avenir, qui a un pouvoir énorme, qui est très en fait centralisé parce que tout le monde va chez le banquier qui lui donne des crédits à tout le monde. Si je veux construire ma maison, ben, le banquier va vers, vers chacun fournir les crédits. Euh, il prend un risque, alors il veut être rémunéré avec des intérêts. Mais on peut voir la chose tout à fait différemment. On peut avoir un crédit mutuel, ça veut dire que au lieu de s'endetter auprès d'une personne à banquier qui lui prend un vrai risque, on peut s'endetter face à toute une communauté. Et cette communauté, potentiellement, elle est immortelle. Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Tant qu'il y aura des humains, il y aura une communauté. Donc les risques sont moins grands. Ils peuvent s'étaler sur du très long terme. Et ce crédit mutuel, donc, on n'a pas besoin d'avoir des intérêts. Donc chacun a un potentiel. Souvent avec une limite, je peux consommer jusqu'à 1000. Et après, je plus le droit. Il faut que je contribue aussi pour pouvoir avoir le droit. Mais j'ai mon potentiel de création monétaire, d'une certaine manière et que je peux utiliser pour investir. Donc ça, c'est un système qui a été utilisé notamment par le VIR, euh, créé dans les années 30 aussi, dans cette grande crise, euh, qui a été popularisé, le VIR, par euh, le film Demain, mais sans expliquer vraiment qu'en fait, le VIR a beaucoup changé, et je crois que c'est dans les années 50, le crédit mutuel a été abandonné, et le VIR est pratiquement maintenant devenu une banque comme une autre, sauf qu'ils précisent qu'ils font pas du franc suisse, mais du franc VIR. Et que le système un peu viral, on ne peut pas sortir les vires, on peut pas les convertir en France Suisse directement. Mais sinon, c'est un peu le boulot que n'importe quelle banque fait. La banque UBS fait des francs UBS, mais elle les convertit plus facilement à travers la banque centrale. Donc c'est quelque chose qui était intéressant. Le crédit mutuel, il y a une banque qui s'appelle Crédit Mutuel en France, et en fait, ce n'est pas anodin, elle ne fait pas de crédit mutuel, elle n'en fait plus. On peut dire ça comme ça. Mais elle fait partie de ce réseau de monsieur Raiffeisen qui était un Allemand qui avait voulu aider ses concitoyens. Et il avait imaginé aussi tout un système qui est devenu le mouvement des banques Raiffeisen avec des crédits mutuels dans les campagnes. On en trouve en Allemagne, en Autriche, en Suisse sous le nom de Raiffeisen. Mais au moment de vouloir créer en France, il y avait cette, ce, ce mot germanique qui après... Euh, Plusieurs guerres face aux Allemands ne passaient pas tellement, donc il a fallu l'appeler crédit mutuel. Et en fait, ces réseaux euh, crédit mutuel et Raiffeisen, euh, maintenant, se sont transformés en banques commerciales, très centralisées. Un banquier émet un crédit et récupère des intérêts. Parce que c'est quand même plus lucratif, je suppose que ça a disparu. Euh, les crédits mutuels euh, sont vraiment plus très nombreux, mais ils tendent à revenir sous forme de monnaie locale. Les selles aussi fonctionnent pas seulement comme ça mais ça reste toujours très marginal. Euh, il y a le Lémanex du côté de Genève et tout le Léman et la région française autour de Genève qui vient de lancer une monnaie locale, le Léman, qui se décline aussi en Lémanex. Le Lémanex, c'est donc un crédit mutuel entre plusieurs entreprises. Il y a une quarantaine d'entreprises qui s'échangent comme ça des services. On n'a pas besoin d'une monnaie externe, elle est indexée à rien. Voilà, alors euh, maintenant nous allons voir, après le crédit mutuel, une autre manière de gérer une banque centrale. On va parler du chartalisme. Donc, le chartalisme est un principe dont parle régulièrement Étienne Chouard. C'est un principe qui utilise la banque centrale comme un, un outil pour injecter la monnaie qui manque dans l'économie, et ce qui permet de réduire le chômage donc on est un peu dans le même principe que tout à l'heure avec le crédit social où on voit que l'augmentation du PIB permet de redistribuer à toutes les personnes sauf que là on ne le redistribue pas à toutes les personnes mais on le redistribue seulement dans des projets euh, dans l'économie qui sont, sont souvent des fonctionnaires en fait on va favoriser les services publics dès qu'on voit qu'il y a 2-3% de chômage hop on les compense par la création d'emplois dans les hôpitaux par exemple, la création d'emplois dans les infrastructures, la création d'infrastructures, et les services publics. Et avec ça, ça permet d'injecter de la monnaie, et pour ça, ben, il faut avoir une banque centrale qui est vraiment au service de l'État, ce qui est contraire à la doctrine actuelle qui veut une indépendance totale de la banque centrale. Donc les banques centrales adorent faire du quantitative easing, acheter des titres à des grosses entreprises, pour les rendre liquides, et de par ce fait, elles favorisent les grosses entreprises, alors que le chartalisme va plutôt favoriser les services publics. Donc euh, c'est quelque chose qui est intéressant, Donc, on va injecter de la monnaie, le risque c'est qu'il y ait trop de monnaie, et puis que ça crée de l'inflation. Alors dès ce moment-là, si ça arrive, si, si avec la croissance ça n'arrive peut-être pas, euh, à ce moment-là, on va récupérer cette monnaie en trop et la détruire euh, grâce à l'impôt. Donc c'est la même chose que le circuit qui était déjà mis en place il y a 2700 ans avec les, le système du seigneur qui achète des récoltes aux paysans et qui va payer euh, et qui va récupérer avec les impôts ce qu'il a payé. Donc finalement, là on a un système qui profite passablement au service public et ça demande juste à devoir vérifier. Euh, l'adéquation, ce qui n'est pas forcément évident, ce que les banques centrales en fait ne font plus vraiment, parce qu'elles répondent surtout à la demande des banques commerciales actuellement. Elles essayent de sauver le système tout le temps par des moyens de plus en plus non conventionnels. Donc le chartalisme, c'est une possibilité qui existe si on veut mettre en place comme ça un système. A voir, peut-être que ça, ça marche. Eh bien, voilà, je crois que j'ai fait le tour des quelques alternatives euh, ou des systèmes qui ont fonctionné, des expériences qui ont été faites euh, durant le XXe siècle dans tous ces systèmes monétaires. On voit qu'en fait, c'est encore une science très très expérimentale, que les économistes, en fait, sont juste très souvent des politiques qui veulent imposer leur vision du monde, mais que c'est très compliqué, il n'y a aucun système qui marche très très bien, vu ce qu'on a vu. Euh, là, on va voir euh, plus tard... Euh, commence à émerger des vraies théories, de voir les paramètres qui existent dans un référentiel de système économique Donc ça, c'est ce qui va nous occuper dans les dernières vidéos. Après, juste quand même une petite clarification sur quelques alternatives qui commencent à émerger, qui sont très intéressantes. Euh, il y a deux branches depuis 2008, donc depuis la crise économique et financière après la crise des subprimes. Il y a la branche des monnaies locales complémentaires, citoyennes, et il y a la branche des crypto-monnaies qui sont souvent spéculatives. Donc avec tout ça, et des fois il y a des mix entre les deux. C'est très intéressant de voir ce qui se passe. Donc on va faire dans la prochaine vidéo une, un petit tour d'horizon de ces systèmes-là. Alors à tout à l'heure dans les prochains épisodes